Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais euh, pas mal évoquée, que ce soit en stream ou sur Youtube, la vidéo sur le Primus, euh, vidéo sur ce qu'on appelle, enfin le Primus en anglais, le Prima en français, je sais pas pourquoi c'était traduit, je ne le saurais jamais, et euh, donc c'est une vidéo théorie sur est-ce que le Primus est le runeum ancien, alors ce qui est derrière c'est juste le geôlier, hein, bien sûr, mais euh, le Primus est-il le runeum ancien On va euh, en parler plus en avant, et on va rappeler un petit peu déjà euh, qui est Primus, d'où vient-il etc etc. Alors cette vidéo bien sûr fait suite à la vidéo euh, d'analyse des éternités sur Maldraxxus, Maldraxxus une zone comme vous le voyez euh, que j'apprécie, euh, j'apprécie pas mal, euh, on fera des vidéos de toute façon je pense sur toutes les congrégations mais celle-ci méritait à mon sens d'être euh, importante parce que le Primus au final c'est un éternel qu'on voit moins hein, puisque c'est euh, tout simplement l'un des éternels qui N'apparaît pas à l'écran. Alors je rappelle les éternels, hein, on, en a déjà, on en a déjà parlé sur le précédente vidéo, mais les éternels, c'est tout simplement les dirigeants de chaque royaume. Donc on a le Primus qui est éter un éternel, qui est le dirigeant de Maldraxxus, l'archonte kirestia qui est l'éternel de, de, de Bastion, Denatrius de Revendreth, euh, la reine de l'hiver de Sylvarden, le Geôlier de l'Antre, euh, l'arbitre de Ribos, etc., etc. Donc. On est fait suite de toute façon à la vidéo sur Draca, maintenant on va s'attarder un petit peu sur le Primus. Donc le Primus, c'est le grand patron, comme je viens de le dire, de Maldraxxus, un éternel. Euh, il était d'ailleurs, en tant qu'éternel, il est le créateur de Maldraxxus. Ça c'est assez aussi euh, important à noter. Euh, Denatrius est le créateur de Ravendress et le, le, le, le créateur des Ventir. Maldraxxus, et les maisons, les margraves et tout, tout ça vient d'un système que le Primus, celui-là, a établi. Donc quelque chose d'assez important euh, c'est donc le chef d'orchestre de toute l'armée euh, des terres d'ombre pas seulement de Malraxus puisque je rappelle Malraxus en tant euh, que royaume sert de protecteur, sert d'armée aux terres d'ombre donc aux forces de la mort et ça c'est quelque chose d'assez important de défense ou d'attaque d'ailleurs euh, il a donc la tâche de défendre les terres d'ombre contre les autres forces cosmiques le vide, la lumière, les démons, etc etc et pour cela eh bien, il s'est déjà opposé dans l'histoire aux autres forces cosmiques comme euh, vous voyez dans le pexing de Maldraxxus. Le Prémus en tant qu'éternel fait donc euh, fait, fait de ce qu appelle, enfin, fait partie de ce qu'on appelle le panthéon de la mort. Les éternels représentent un panthéon, le panthéon avec les chefs de chaque congrégation, chaque royaume, et il fait partie donc de ce qu'on appelle le panthéon, il est le panthéon de la mort. Ce qui est assez intéressant c'est qu'il est une véritable divinité dans son royaume, comme chaque je dirais chaque éternel bien sûr, mais on le voit vraiment à l'écran à euh, Maldraxxus. Euh, même si bien sûr vous lisez un petit peu les quêtes qui restent on a ce côté un petit peu divin aussi, qu'on voyait à Bastion, comment on vous présente euh, l'archonte mais pour le coup, c'est euh, l'Arconte me donne la force, etc. Donc, c est, c est, c est, clairement il y a un côté divin. Mais qu'est-ce que de mieux qu'une statue gigantesque pour représenter ce côté divin Et c'est ce qui est le cas à Maldraxus. Et c'est même encore mieux parce que vous avez cette statue, donc, qui est la statue du Primus, qui directement... Tourné vers Malraxus, tout Malraxus donc son domaine, son royaume, mais en plus de ça, il a les yeux posés sur euh, l'arène. Il a les yeux posés sur l'arène, l'endroit où chaque maison envoie ses soldats faire tout simplement faire, euh, faire l'étalage de leur force, de leur euh, vaillance, de leur, de leur puissance, de leur sagesse, de leur capacité, sous les yeux littéralement euh, du, euh, du, du dieu, du Primus qui vous regarde. Le Primus vous regarde. Euh, soyez, soyez à la hauteur de lui, en fait. Soyez à la hauteur de ses espérances. Donc, au milieu de la th du théâtre de la souffrance, donc le, le, l'arène de Malraxus, et eh bien. Chaque, chaque maison essaye de montrer voilà, au Primus euh, ce qu'elle peut faire de mieux et de montrer justement qu'ils ont des capacités de défense et d'attaque très bonnes. Donc ça c'est assez intéressant, c'est vraiment l'idée de, de s'améliorer de devant son dieu. Alors le Primus donc, est, comme je le disais un petit peu précédemment, est le seul éternel qui n'est pas visible. Déjà il n'est pas euh, dans... Euh il n'est pas dans la barre de chargement, si vous avez le chargement de Shadowlands, vous avez tous les éternels à l'écran, sauf un, le Primus. Donc vous avez l'arbitre, à gauche il me semble dans l'ordre, vous avez arbitre, vous avez Arcont, vous avez Reine de l'hiver, et de l'autre côté vous avez Joliet, vous avez Denatrius, et à gauche vous avez quelqu'un qui représente Malraxus, et c'est un Margrave, donc un des cinq patrons de Malraxus, mais ce n'est pas le Primus, ce n'est pas le mec qui domine tout ça, qui chapeaute tout Malraxus. Donc au final... Bah C'est vrai qu'on a ce côté, euh, on a un petit peu ce côté, mais où est, euh, où est tout simplement le Primus Et donc en fait, si vous faites les quêtes de Malraxus, vous savez, vous apprenez que le Primus est porté disparu. C'est le seul éternel qui n'est pas disparu. Alors bien sûr, il y a le geôlier lui qui a été enfermé, mais et l'arbitre qui a été désactivé, mais on les voit, on sait où ils sont. Le Primus, personne ne sait où il est. Il est porté disparu et c'est sa disparition d'ailleurs plus la sécheresse d'Anima qui est arrivée après, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus avec l'arbitre. Euh, alors je ne sais pas exactement laquelle, <rire> laquelle sortira en première donc, mais dans tous les cas il y a une vidéo qui est déjà tournée euh, qui sera dessus. Donc la sécheresse d'Anima qui va également causer de nombreux bouleversements donc au sein de Malraxus mais au sein des terres d'ombre et euh, la disparition du Primus va amener les maisons d'ailleurs à se faire la guerre, les différents magraves vont euh, se foutre sur la tronche. Dans le pexing, on apprend d'ailleurs qu'il était en train d'enquêter euh, sur le, le geôlier et sur le fait que le geôlier veuille peut-être se libérer de son côté. Et ça, c'est quelque chose de très important. Sachant euh, que le Primus évoque le fait... Alors bien sûr, il appelle le geôlier « mon frère ». Il n'est pas le seul à le faire. Les, les, tous les éternels s'appellent « frère ». Mais en l'occurrence, ce qui est assez important, c'est qu'on a euh, vraiment ce lien de, de proximité entre le geôlier et le Primus. Euh, on sent que le Primus appréciait beaucoup le geôlier et qu'il a été... Euh, il a été très déçu de la trahison, alors on ne sait pas exactement ce qu'a fait euh, le joli à l'heure actuelle, mais on sent que le Primus a été très affecté par cette trahison, et c'est quelqu'un qu'il connaît bien, donc euh, un petit peu les frères-ennemis, euh, le Primus et le joli. Il, il y a vraiment cette proximité. Maintenant... En dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est que le Primus est également un maître artisan de la guerre puisqu'il est le, le, le chef des armées de, des terres d'ombre, et du coup c'est un grand stratège. Vous avez carrément un endroit, hein, c'est le sanctuaire, j'y reviendrai après, mais il y a un sanctuaire justement où il y a tous ces livres de stratégie, etc. Donc c'est quelqu'un qui domine dans le, le, sur le champ de bataille, sur tous les aspects de la guerre. Chaque maison représente un des aspects de la guerre, et il en est le dirigeant, il en est le chef d'orchestre. Donc, il est également un maître artisan de la guerre, mais c'est aussi un grand forgeron, euh, le pexing nous le montre également, hein, Le Pexing, donc euh, la prise d'expérience à Malraxus nous montre justement euh, ce côté euh, très grand forgeron avec une lame runique qu'il a lui-même forgée. alors bien sûr on a son apprenti, je sais plus c'est ou quelque chose comme ça qui, qui reforge euh, la garde, mais la lame elle, elle a été forgée par, euh, par le, le, le, le Primus. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à une autre épée hein, évidemment, hein, France Mourne deuil givre bien sûr en français, et d'ailleurs ce qui est assez drôle, c'est que les fragments, les fragments, quand vous récupérez les fragments avec le piédestal, on y reviendra juste après, mais le piédestal, c'est quand même... Enfin, vous avez le piédestal, vous avez la lame runique, avec des runes qui ressemblent beaucoup à celle de France Monde également, et on y reviendra après. Vous avez donc un piédestal, vous récupérez une épée, et cette épée, à ce moment-là, vous avez des fragments, et si vous regardez les fragments, c'est les mêmes fragments que le domaine de classe des DK, donc des cheveux de la Mort, à Légion où vous alliez reforger les lames du prince déchu, donc euh, France Monde qui forme la lame de, les lames du prince déchu. Donc c'est assez intéressant et à la bêta, dites-vous qu'à la bêta c'était encore plus flagrant puisque les symboles, vous savez pour euh, y, on, on, à plusieurs moments dans la, dans la campagne on, on lève l'épée en, en l'air et on entend la voix du Prima qui nous parle, etc. Bah, en fait, à l'époque, le, le, le symbole sur la bêta pour cliquer sur l'épée c'était littéralement le symbole de France Monde. Donc c'est assez rigolo et comme vous le voyez, la proximité n'est pas juste un clin d'œil, on a clairement on a clairement une une Frostmonde, une Frostmonde bis parce que vous jouez vraiment C'est un, un gros fan service à Warcraft 3, on va pas se mentir Vous avez vraiment l'impression d'être Arthas à Warcraft 3 C'est la merde, il faut corriger cette merde enfin C'est vraiment la merde à Maldraxxus, c'est le bordel et Alors bien sûr c'est pas la même, elle est pas aussi euh, vous n'êtes pas autant euh, je dirais euh, affecté émotionnellement Mais vous voyez que c'est un problème, vous venez de Bastion, ça a été la guerre etc Vous êtes censé régler le problème, vous arrivez à Maldraxxus, c'est un foutoir On vous apprend des trucs et en fait il y a tout qui pète Genre c'est vraiment un problème et ça va contre les volontés premières du Primus et de Malraxus de la fonction première de Malraxus Donc vous cherchez une épée Personne n'a jamais, jamais réussi à l'ouvrir etc Finalement vous trouvez une épée sur un piédestal euh, Avec du coup les, les, les, les runes etc Vous chopez cette épée qui a une garde avec un crâne etc Vous avez, il bon, y, y a clairement pas de graphique en commun C'est une fronce monde verte hein, qu'on soit clair Vous ramassez l'épée et là il y a un maître de la mort, un espèce, un dieu de la mort, littéralement un dieu de la mort en plus ici, qui vous parle dans vos pensées. Cette cinématique, enfin ce moment justement où, où vous soulevez l'épée et vous avez euh, le spectre du Primus qui vous parle avec les domaines de la mort, etc. Genre littéralement la vision comme ça, si vous avez joué à Warcraft 3, ça vous dit quelque chose. C'est quand le casque, euh, quand Nerzul parle, euh, quand vous le voyez dans son dans, dans sa prison de glace à Icecrown, il vous parle de la citadelle de, de, depuis la citadelle de glace. Littéralement à travers, France il vous parle, euh, il parle à Arthas. Donc c'est vrai que ça, ça fait énormément penser à ça. Un gros clin d'œil appuyé, bien sûr, probablement pour envoyer un message. Euh, même si bien sûr c'est un gros clin d'œil. Et euh, donc voilà, on a on a vraiment l'idée que là le Primus c'est un peu le Nerzhul de Warcraft 3. Et il parle en plus un mec qui vous parle, un grand maître nécromancien, une espèce de dieu de la mort. Ner'zhul était représenté comme le dieu de la mort et Arthas d'ailleurs à WhatlK est représenté comme un dieu de la mort hein. Donc, mais à Ner'zhul c'est encore pire à, à... en fait il ressemble beaucoup plus à Ner'zhul qu'à qu Arthas ou à un autre roi lich parce que Ner'zhul en tant que roi lich était vraiment un, un grand un grand penseur, un grand stratège en fait, un très très grand stratège comme il pouvait pas être physiquement présent là, bah, il devait réfléchir, il devait essayer de penser à des choses il canalisait un énorme pouvoir nécromantique du coup on le voyait plus en tant que chef d'orchestre que véritablement en tant que gros bourrin ce qui est moins le cas pour Arthas par exemple Mais du coup, ce côté « je t'appelle », cette petite voix qui chuchote, qui murmure à l'oreille, etc. à travers l'épée, c'est plutôt bien fait. Ça ressemble vraiment à Ner'Zhul, que ce soit dans la personnalité ou dans le visuel, en fait. Puis en plus, bon, on y reviendra, mais une espèce de grande silhouette noire, etc. C'est vrai que ça fait penser aussi au chevet de la mort de Warcraft 2. Et donc, et donc, maintenant que je vous ai parlé un petit peu du Primus, sachant que je bouillonne de vous parler d'après, il faut que je présente bien sûr qui est le ancien Qu'est-ce que le ruineau Qui est-il Sa famille, tout ça, tout ça. Alors le ruineau ou le Carver en anglais, est tout simplement un esclave du geôlier qui est enchaîné dans l'antre, à savoir même plus précisément dans l'antre à Torgast, Torgast qui s'appelle Tourment en français, pourquoi ils l'ont traduit, je ne sais pas, euh, qui est tout simplement la tour des damnés en fait. C'est la grande tour que vous voyez dans l'antre. Ben, en fait, c'est le c'est le centre, c'est le quartier de haute euh, sécurité de l'antre, là où d'ailleurs le geôlier est censé être enfermé, donc Torgast. Le Runomancien doit forger euh, les armes de son ravisseur. On sait que le, le geôlier demande au Runomancien, il l'a il mis en esclavage. On sait que le Runomancien est au service du geôlier et contre lui, hein, c'est pour ça qu'il il est, il est également attaché. C'est parce que, eh bien, il doit forger les armes du geôlier, il doit forger, alors on ne sait pas vraiment toutes les armes, ce que représentent toutes les armes, parce que ça se trouve, les armées en fait, du geôlier, on voit ces espèces d'armures spectrales, bah en fait ça se trouve c'est aussi le Runomancien qui les forge, on sait pas. Mais en tout cas, il forge, beaucoup. il a... Un rôle très important dans la fabrication des armées du Geôlier. Le Geôlier a brisé visiblement l'esprit euh, du Runomancien et maintenant le Runomancien n'est qu'un pantin, enfin, pas un pantin, mais n'est qu'un qu outil pour lui quoi. Parce que Pantin sera un peu dur. Il reste encore, il lui reste encore des traces. Il essaye de, de, de, se, de se rappeler, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il a complètement oublié qui il est. Il est totalement amnésique. Il ne sait plus qui il a été. Et au final, et eh bien voilà, le geôlier l'a, comme c'est pour ça que je disais, il l'a brisé. Pas complètement, mais il l'a quasiment. Enfin, il l'a brisé. Et maintenant, le Ruinement ancien n'est qu'un esclave du geôlier. Donc. Peut-être que dans l'extension, on en apprendra plus sur le renom ancien. Et d'un point de vue gameplay, le renomancien c'est tout simplement celui qui vous crave vos légendaires. Hein. Celui qui vous les fabrique, et fabrique vos légendaires. Donc c'est un forgeron très important. Et c'est d'ailleurs, maintenant on le sait, hein, on, euh, depuis la BlizzCon 2019, et c'est redit avec certaines cinématiques, j'en ai, ai déjà fait une vidéo. Euh, nous savons qu'il est le forgeron du Roi Lich. C'est lui qui a littéralement fabriqué le home de domination, les plaques euh, de la damnation et l'épée. Franchement, Neuil-Givre. Donc on sait que c'est lui. Après on sait aussi que c'est le geôlier qui est responsable de, de, de cette création On sait normalement, enfin normalement ça ne devrait pas être Redcon La Légion Ardente a un rôle également à jouer dans la création du Roi Lich Comme elle a toujours eu d'ailleurs Mais celui qui a véritablement forgé avec ses petites mimines C'est lui, c'est le runome ancien Donc ça c'est quelque chose d'assez important Donc ça nous rappelle, ça me rappelle forcément beaucoup l'époque euh, Si vous connaissez un petit peu les mangas Ça nous rappelle l'époque où vous savez Toby égale Obito et la plupart des gens disaient « non, c'est pas vrai blablabla bla bla. ou d'autres disaient « bah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. D'ailleurs, pour vous parler de quelque chose, le rune Ancien Alors qu'on soit clair, qu'on soit clair cette théorie, cette vidéo théorie, c'est pas elle est pas est pas Eva et moi qui en sommes là en mode c'est bon, c'est nous qui avons trouvé en premier. Non, qu'on soit clair, dès la bêta, il y avait déjà cette petite rumeur. Nous, on avait remarqué quelque chose. Si vous prêtez un petit peu, euh, si vous tendez l'oreille et vous, regardez, euh, vous prêtez attention à, à des petits détails, par exemple, notamment le, les comédiens de doublage, hein, les doubleurs, eh bien, vous vous entendez parfois vous faites, Ah, lui, je le reconnais, c'est lui, etc. Ah, ouais, bah, bah lui, ce euh, doubleur-là, ah, bah, c'est celui qui fait, euh, qui fait tel film, etc. Ah, bah, tiens, euh, Alexandre Osmogan, ah, mais euh, c'est euh, le doubleur de Morgan Freeman. Ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais. mais... <rire> Donc, vous voyez, vous reconnaissez un petit peu les voix. Et étrangement, le doubleur du Primus. Alors, moi, je suis d'ailleurs, je trouve les doublages euh, dans, dans, dans Shadowlands très très bons. Enfin, là, je viens de citer les deux que j'aime pas trop d'ailleurs. Mais, mais au final, euh, le doubleur du Réunion Ancien, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. En anglais, je le trouve très très bon. En français, j'ai beaucoup de mal puisque le doubleur, c'est Zazu. C'est le doubleur de Zazu dans, euh, dans Le Roi Lion. Je sais pas, j'arrive je, je, pas à décrocher de Zazou. Il parle de la même manière en plus. Alors il y a un petit modificateur de voix parce que bah, c'est une voix spectrale. Mais euh, genre, je sais pas, je, moi j'entends Zazou en fait. Donc j'entends euh, quand on a l'épée, j'entends Simba c'est moi le. Enfin, euh, que qu qu qu ferait un roi avec si peu de poils J'entends ça moi, j'arrive pas, c'est Zazou pour moi. Et étonnamment, le Runomancien, ancien il a la même voix. Alors ça on l'avait remarqué à la bêta. Vous n'avez pas fait attention à, à potentiellement plus de détails et c'est vrai qu'on a du coup. Enfin, on n'est pas forcément les... à l'origine bien sûr de la théorie mais en récupérant un peu certains, certaines choses on a été un petit peu plus loin et en fait on a découvert par exemple euh, que euh, c'est également mis sur Reddit mais il y a en fait euh, ça on l'avait remarqué la voix en commun mais ça va plus loin que ça les formes, hein, ça aussi c'est pareil les formes, les deux sont très très chétifs, les deux ont, sont très maigres que soit le primus ou le ancien les masques les masques se ressemblent pas mal, on a l'impression en fait que c'est une version du masque du Primus mais entrisé on va dire, hein. tous les toutes les, les tous les serviteurs de l'antre ont une armure un peu à part, bien sûr on a des runes du geôlier sur euh, sur le, le, le runaume ancien, mais du coup il y a, y a vraiment des aspects en commun, ils ont la même voix, ils ont le même doubleur, sachant que c'est pas qu'en français, il euh, y a six comédiens de doublage équivalents, donc le comédien de doublage en anglais du Primus et du ancien c'est le même en allemand, c'est le même en français, c'est le même en espagnol, c'est le même en italien, c'est le même, et je crois que a... c'est en russe je crois aussi que c'est le même, donc euh... sachant que Chine, etc., on sait pas trop, parce que c'est toujours un peu délicat d'aller voir d'aller euh, choper les infos, mais c'est quand même, c'est pas juste pour la France ou juste pour l'Angleterre, enfin pas juste pour l'international, le, le, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de points communs, en final. Donc, on va y revenir juste après, mais c'est vrai que euh, c'est assez intéressant. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, ils ont tous les deux, donc, comme je l'ai dit, très minces, les runes, etc. Ce sont tous les deux des forgerons. Ils ont tous les deux des masques représentant la mort. Ce sont tous les deux des, des puissants, euh, des, des êtres extrêmement puissants. Enfin, je veux dire, le runemancien. On te dit bah c'est lui qui a forgé le Roi Lich, es en mode ah, ok bon bon d'accord, en dehors de ça on te dit bah c'est lui aussi qui, euh, qui crafte toutes les légendaires en gameplay et tout, alors c'est du gameplay bien sûr mais bon il crafte toutes les légendaires et c'est l'un des mecs les plus importants dans, le, dans les plans du geôlier, bon tu te dis ok le mec rigole pas des masses, et surtout dans les aspects visuels du fléau, parce qu'on vous a parlé du Roi Lich mais même dans les aspects visuels du fléau, les différentes armées euh, du fléau, qu'on soit clair, hein, le, le, le, les représentations de ce que vous connaissez du fléau, que savoir Icecrown citadel, donc la, la citadel, la couronne de glace, euh, que vous ayez les, les nécropoles, euh, etc. L'ensemble est, est un juste milieu entre Maldraxxus, l'antre, et il y a un petit peu de Raven aussi, avec notamment les gargouilles, mais euh, globalement c'est surtout Maldraxxus et l'antre, qui forment vraiment tout ce que vous connaissez du roi Lich et, euh, et euh, bah, de, du fléau, etc. Donc c'est vrai que Maldraxxus... Euh, avec le Primus et maintenant le euh, Runomancien, etc., il y a quand même vraiment des choses, des choses en commun. Euh, maintenant, on va, je vais vous montrer justement visuellement. Donc, vous avez le Runomancien à gauche, au milieu, vous avez le Primus. Les casques sont quand même. Les, les casques, bien sûr, il y en a un qui est une version, euh, une version euh, entrifiée je dirais. Mais on a ces mains, très, enfin, ces doigts crochus, euh, ce côté très chétif ce côté on voit et on voit aussi une espèce de robe déchirée du côté du rhume ancien euh, les deux sont des grands forgerons et même revenons sur ces épées revenons sur ces épées parce que euh, le primus enfin vraiment l'importance vu l'importance des différents éternels dans l'histoire le faire en sorte que juste le primus n'ait aucun rôle à jouer vu son importance dans l'intrigue je rappelle quand même que c'est le primus qui jette euh, qui fait son, son qui prévient en fait Derrière l'arène de l'hiver et la reine de l'hiver va voir Denatrius et c'est là qu'on apprend la, la trahison de Denatrius mais c'est quand même l'avertissement du Primus qui va permettre à toute l'intrigue de partir donc c'est quand même quelque chose d'assez important et de prendre un second rôle parce que à Bastion qu'on soit clair oui on voit qu'il y a une trahison mais ça concerne que Bastion euh, au départ on se dit mais attendez est-ce que les, les Kyrianes qu'on a vu dans l'ordre c'est des Kyrianes de Bastion euh, on, on en apprendra un peu plus mais pour le moment, l'intrigue de Bastion concerne que Bastion. Ensuite, il y a l'attaque de Malraxus. Donc, on se dit, bon, ok, ça concerne Bastion et Malraxus. Et heureusement, il y a le Geôlier pour remonter un petit peu le, le, le niveau de l'intrigue. En mode attention, il y a, il y a le Geôlier qui. Euh, le Geôlier, pardon, le Primus qui prévient justement tout le monde. Comme quoi, le Geôlier est en train de se libérer véritablement. Et que c'est lui qui est la raison de tout ce qui se passe. de Pourquoi tout, tout va de travers. Ça, il en est la source principale. Donc, le Joliet, et enfin, le Primus a un rôle très important dans l'intrigue autour du Geôlier. Et au final. Ce qui est assez intéressant c'est qu'on a donc, euh, comme, on, comme on peut le voir, l'importance dans l'intrigue est là, même, euh, même s'il si n'est pas présent physiquement. Sachant que euh, donc comme je l'ai dit, on a tous les éternels sauf lui dans le chargement de Shadowlands, c'est quand même un petit peu étrange. Et comme vous le voyez à l'épée, euh, donc encore une fois deux forgerons, enfin je veux dire l'épée du Primus c'est littéralement une france Monde verte. Bien sûr, il y a des, vous allez me dire il y a des petites différences et tout, mais on dirait vraiment une France Monde Verte, euh, des runes en commun, etc. Genre c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que l'épée du Primus, si vous regardez le, le, le, la garde du Primus, l'espèce de crâne comme je l'ai dit, vous savez, France Monde a une espèce de tête de dragon avec, un, avec une, des, des cornes de bouc. Bah si vous regardez, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs c'est une des créatures de l'antre au final, si vous regardez le, le visuel. Il faudrait que je, je la remontre un, un jour, je l'ai déjà montré en stream, mais... Il y, y a un visuel qui. L'épée de Frosmonde, il y a une créature littéralement dans le qui a un crâne avec des. C'est vraiment on dirait Frostmonde en version gigantesque. La tête de Francement en version gigantesque. Mais à côté de ça, si vous regardez la garde de l'épée du Primus qui est ici, ça ressemble vachement à la tête du ancien en fait. Vous avez cette espèce de. de, de de, de cornes frontale, comme ça, une seule corne euh, frontale, vous avez les espèces de, de, de pics qui partent sur le côté et vous avez bien sûr les, les espèces de dents sur le masque, donc c'est d'ailleurs assez intéressant je trouve, alors bien entendu euh, c'est pas le rhume ancien qui a fabriqué cette épée, euh, c'est le primus mais du coup c'est assez intéressant que graphiquement il y ait une ressemblance aussi euh, sur l'épée, sur l'épée qui a été forgée donc là dessus c'est assez intéressant évidemment euh, cela reste une théorie, euh, bien entendu ça reste une théorie qui n'est pas euh, de nous à la base mais il y a beaucoup de choses qui concordent et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que euh, ça me tient pas mal à cœur. on a regardé pas mal de, de, de choses à côté et c'est vrai que il y a énormément de choses qui concordent donc euh, l'un des seuls arguments pouvant invalider, bien sûr cela bon, après c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui concordent que c'est forcément le cas hein. encore une fois ça reste qu'une théorie mais le seul argument qui est prenable qui était de dire bah non, en fait, il euh, y a tel truc qui montre que c'est pas ça. Il y en a quasiment pas, en fait. Il y en a quasiment pas. Le seul véritable argument qu'on a pu voir sur ce genre de théorie, c'est quoi Et d'ailleurs, je l'avais noté avant de le voir sur, sur Reddit c'est le runomancien a 5 doigts. Il a 5 doigts. Mais la statue du Primus n'en a que 4. Et c'est même pas vrai parce que la grande statue de Malraxus elle a 5 doigts. Mais la statue du Primus et l'esprit du Primus n'a que 4 doigts. Le runomancien en a 5. Ça c'est vrai, hein. vous allez voir, le runomancien, il a 5 doigts. Le truc c'est peut-être une erreur involontaire puisque le concept du rune ancien est à 4 doigts, donc je vous le remets, je vous le réaffiche, alors c'est pas là, hop, c'est pas là non plus, je vous le remets, si vous regardez le concept il n'a que 4 doigts. Donc c'est peut-être une erreur de design en plus dans l'antre puisque le mancien, même si jamais hein, c'est pas le cas, ça veut permettre aussi de cacher un petit peu l'information. Mais ce qui est assez drôle c'est de, euh, de voir justement que le mancien sur le concept art, n'a que, c'est un concept art officiel hein, qui fait partie de l'artbook de, euh, la euh, de, de la version de euh, deluxe de Shadowlands, vous l'avez l'artbook, il y a littéralement le, le, le rhénome ancien qui a quatre doigts. Donc euh, c'est assez drôle, c'est assez drôle à ce niveau-là. Donc évidemment, ça reste qu'une théorie. Maintenant, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui... Euh, je veux dire, le jour où, euh, le jour où, si jamais un jour c'est officiel, on va se dira, ah bah oui, c'était sûr. Mais en attendant, bah, enfin, il, y a, il y a plein de choses où on pourrait se dire... Ah, en vrai c'est peut-être pas les mêmes personnages, hein. peut-être pas les mêmes personnages, même si a... ça sent de plus en plus le fait que le ruinomancien et euh, le primus sont, les mêmes... sont le même être en fait. Maintenant, si jamais ça s'avère juste, si effectivement euh, le primus et le ruinomancien, qu'est-ce que, ça... qu que ça change Qu'est-ce que ça change concrètement Ça change pas mal de choses. Est-ce que le Primus a-t-il été capturé pendant son enquête Est-ce qu'il s'est laissé attraper volontairement afin d'infiltrer le geôlier et l'antre ou est-ce que, bon, pour justement potentiellement saboter de l'intérieur euh, de l'intérieur, ou alors est-ce qu'il s'est juste fait capturer, euh, il n'a pas fait exprès, il, check, il checkait, enfin, il, vraiment, il, il essayait d'enquêter et euh, le joli lui est tombé dessus donc est-ce qu'il s'est fait capturer volontairement ou volontairement, et là vous me dire qu'est-ce qui te fait dire ça, qu'est-ce qui pourrait penser, te donnerait l'impression qu'il s'est peut-être laissé capturer volontairement et bien tout simplement, je vous en parlais tout à l'heure, je vous en parlais précédemment il y a une quête secondaire de Maldraxxus, donc au sépulcre du savoir où vous allez faire les quêtes, etc. Et vous allez ouvrir le sépulcre. Quand vous avez ouvert le sépulcre, il y a plusieurs, continu, enfin, il y a plusieurs quêtes, etc. Et on apprend que c'est la bibliothèque du Primus. C'est là où il enferme tous ses, tous ses livres, tous ses textes de guerre, etc. Et on sent que le mec, il avait plusieurs sécurités pour protéger donc c'est un savoir très important et qu'il maintenait euh, enfermé on va dire pour pas que ça tombe dans les mains de n'importe qui ce qui est d'ailleurs très drôle parce que dans les quêtes elles vont vraiment tomber littéralement au nom de n'importe qui mais, euh, mais c'est assez bien fait et à la fin la dernière épreuve pour avoir accès justement aux connaissances les plus cachées de Malraxus et des terres d'ombre et eh bien ce qui est dit et on voit d'ailleurs une bestiole on voit littéralement un spectre avec vous savez les voix de Banshee, la, le spectre de l'antre un spectre de l'antre et il, il vous dit « Il faut tomber pour se relever et accéder au savoir caché. » En fait, littéralement, ce que la quête te dit, c'est qu'il faut sauter de la tour. Et en sautant de la tour, ça va t'épé du toit en fait, de la bibliothèque. Tu sautes et ça va te, te ramener dans euh, un endroit caché, justement, où il y a les textes les plus importants euh, de, de Malraxus avec euh, la stratégie euh, du Primus, etc. Donc c'est assez intéressant parce qu'il faut tomber pour se relever. Pour avoir accès justement à la connaissance à l'ultime etc c'est assez drôle parce que est ce que ça pourrait être une figure de style est ce que ça pourrait être un écho justement à ce qu'il a voulu faire lui-même en mode bah, il s'est fait attraper par le geôlier pour pouvoir devenir justement un des, des un de ses sbires etc et il aiderait par exemple pourquoi pas alors bon le problème c'est qu'il s'attendait pas à se faire briser ou peut-être qu'il s'y attendait aussi mais euh, que du coup et eh bien sylvanas par exemple qui selon ma propre selon mes propres théories euh, va Faire un peu de même en fait, hein, va, va, va, va s'allier au Geôlier et en fait bah, va le trahir, va, va, va, va saper en fait, bah, va s'allier au Geôlier temporairement et finalement le, le mettre fin à ça. Peut-être en fait que justement, du coup, le Runomancien, Ancien, donc le Primus pourrait être un de ses alliés dans la possibilité de pouvoir saboter le Geôlier et ses plans. Donc, ça, ça pourrait être intéressant. Autre point, bien sûr, s'il s'avère que le Primus et le Runomancien Ancien sont la même personne. Ça expliquerait beaucoup de choses aussi sur pourquoi euh, Malraxus ressemble autant aux Nécropoles, du Fléau, etc. Alors, encore une fois, ça ne change pas le fait que euh, les Nécropoles, bah, les, à la base, le, le Roi Lich n'a fait que récupérer l'architecture et les technologies des Nérubiens, qui n'ont rien à voir avec les Terres d'Ombre, mais ça expliquerait les parallèles, en dehors du parallèle visuel qui est là pour que... Enfin, je veux dire, c'est quand même une extension qui vous présente des choses assez euh, cosmique et autres donc il faut des visuels marquants pour que les joueurs se rappellent de ça donc c'est vrai que malraxus on fait la complexité dans l'organisation mais visuellement c'est toutes les armées du fléau en fait hein. vous avez les nérubiens les abominations vous avez les chariots à viande vous avez les squelettes vous avez les liches, vous avez euh, les, les mâches squelettes etc etc vous avez même les wyrms, vous avez tout le euh, tout le bestiaire du, du, du, du fléau en fait mais ça pourrait aussi faire un peu plus la connexion, un peu plus faire le lien, si en fait, bah, le Primus, qui était le patron de Malraxus, est également le créateur du roi Lich, quoi. Enfin, le forgeron du roi Lich. Ça, ça, ça ressemblerait... Enfin, on comprendrait aussi un petit peu la ressemblance visuelle, même si je le rappelle, visuellement, le fléau, il tire sa architecture des Nérubiens. Alors, peut-être que Blizzard pourrait te dire que les Nérubiens ont, ont euh... voué un culte à un moment donné au, au Primus, peut-être, et du coup, ce serait le serpent qui se mord la queue, mais... C'est pas c'est pas mal Raxus hein, à la base le fléau c'est les Nereubiens au niveau de l'apparence visuelle et autres donc c'est assez intéressant euh, je personnellement je pense que dans la création c'est vraiment vraiment très bolzy de la part de Blizzard de nous faire euh, d'avoir un personnage aussi important que le Primus sans aucun visuel je veux dire visuellement le perso euh, n'a pas de CGI tous les Eternals ont des CGI là c'est Crixus qui est en CGI dans les cinématiques de en, en très très belle qualité de cinématique, pour présenter Maldraxxus c'est même pas le Primus, le Primus a une construction vraiment dans l'ombre, sans mauvais jeu de mots Donc c'est quelque chose d'assez intéressant Donc j'espère honnêtement euh, que... Euh, alors bien sûr faut pas trop croire en la théorie parce que si jamais c'est pas ça on peut être déçu et autres Même s'il y a quand même de gros gros gros éléments qui valident le point C'est quand même quelque chose d'assez intéressant et euh, bah, j'espère que ça, ça s'avérera bon Positif, même si c'est pas ça, si c'est pas le cas, bon, j'espère aussi qu'ils arriveront à, à creuser quelque chose. Mais ça sent quand même, il euh, y a de grandes chances que le Primus soit effectivement le ancien Mais il faut garder le conditionnel, c'est important. Tant que ce n'est pas officiel, tant que ce n'est pas officialisé, il faut rester au conditionnel. Donc le Primus serait, il y a de grandes chances que le Primus soit le ancien Maintenant, est-ce qu'il l'est vraiment il faudra attendre la validation de Blizzard. Ce qui est sûr, c'est que ça euh, pourrait permettre d'avoir pas mal de choses. Et en final, tous les éternels seraient bien présents. Encore une fois, ça ne veut pas dire... C'est pareil, hein, Primus potentiellement est mort. Réunement, c'est un autre mec. Ce ne serait pas du tout incohérent ou quoi que ce soit. Ce serait pas un problème. Le Primus, c'est pas parce que le personnage a eu vachement d'importance dans la qu'il qu doit forcément être là, vivant, montré. Au contraire, ce serait même intéressant. Bah non, c'était hein, quelqu'un qui, euh, qui avait vachement d'importance avant. Mais c'est fini, maintenant. Et au passage je le rappelle, hein, le Primus a été Enlevé bien avant la pénurie d'Anima hein, C'est quelque chose qui remonte à bien plus longtemps Voilà, donc j'espère avoir euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite Théorie, que ces petites théories Puisqu'à la fin là pour, pour le coup c'est plutôt des théories de mon cru à la fin comme quoi, je, la, la quête du Sépulcre du savoir etc, ça vraiment On avait vraiment creusé, je m'étais dit mais attends mais il y a ça Il y a potentiellement ça, donc j'espère que ces théories Vous ont plu, n'hésitez pas euh, à me donner Vos impressions bien, bien entendu dans les commentaires Vous connaissez le refrain, le petit like Le petit abonnement sur Youtube, le petit, euh, le petit Follow Twitch, Twitter, euh, tout ça, tout ça On se dit à bientôt à Malraxus Il y aura d'autres vidéos bien sûr sur les autres congrégations Je sais que vous attendez avec impatience La vidéo sur Sylvardhan Et ce que dit la reine de l'hiver Elle arrive Vous en faites pas Mais en attendant, vous pouvez follow Twitter, liker et Facebook et Je sais que vous avez probablement quitté la vidéo Quel dommage <rire> Bisous